Alléluia, Alléluia, Alléluia, Seigneur nous te bénissons, oh nous te rendons grâce Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai changé de, j'étais sur ma tablette, je me suis connectée maintenant avec mon portable, donc vraiment je ne sais pas, euh, Seigneur nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce temps que tu permets, de que nous puissions nous, nous reconnecter encore, Sois élevé, soit glorifié, soit magnifié, merci, shalom, shalom, euh, j'étais connectée avec ma, ma tablette, euh, je passais, j'étais en train de faire même le partage, je voyais seulement trois personnes, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai pu regarder mon portable, donc vraiment, nous allons continuer. Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit le Dieu d'Israël. Oui, notre Seigneur, il est le Dieu d'Israël. Il ne permettra pas, comme je le disais. Tout à l'heure que j'étais connecté, que ce premier jour, c'est le mois de... C'est les prémices. Nous sommes en train de donner les prémices de notre adoration à notre Dieu en ce premier jour de ce mois de juillet. Il n'est pas question que ces cette, cette prémices n'atteignent pas notre Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi avait planifié, ces prémices seront données à notre Dieu. Les prémices d'adoration que nous avons, avons pré, pré, prévues pour notre Seigneur, notre Dieu les recevra pas. Et nous savons cela parce qu'il nous a fait la promesse à, au travers de ce temps de toujours passer une heure avec nous, Entendu cette plateforme. Et aujourd'hui, ce premier jour de juillet, ça ne va pas, nous n'allons pas passer ce, cette soirée sans passer un temps devant notre Seigneur. Et nous te bénissons, Papa, et nous t'élevons, nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Oh, nous te rendons grâce. Oh, nul ne peut t'égaler. Oh Seigneur, nous ne peut t'égaler. Alpha. Nul ne peut t'égaler. Oui. Oméga. Oh, nul ne peut t'égaler, oh, la gloire te revient toujours, Alpha, oui, nul ne peut t'égaler, oh, ton nom est grand, oui, ton nom est Saint, Emmanuel, Emmanuel, oui, Emmanuel. Oh, à toi l'honneur, oui, à toi l'honneur, à toi la gloire, Emmanuel, Emmanuel, oui, Emmanuel, oh, ton nom est grand, et ton nom est, est Adonai, oh, Emmanuel, oui, Emmanuel, ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est adoré, Seigneur. Oh, je suis dans la joie de savoir que tu me montres encore, tu nous montres encore que ce temps est ton temps. Que personne ne peut t'arracher peut, ne peut ce temps, ne peut te ravir ce temps. Ce temps est ton temps que tu as, tu as, tu as, tu as désigné toi-même. Et nous te bénissons. Et nous te rendons gloire. Et nous te célébrons. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous allons prendre la parole partager la parole et puis nous allons continuer dans l'adoration, dans la prière. Nous allons faire nos une heure de temps avec notre Seigneur. Euh, malgré, euh, ça serait un peu tard, un peu pour la France, mais nous allons, nous allons faire nos, nos une heure d'adoration devant la face de notre Seigneur car il mérite ses une heure, c'est l'heure qu'il a choisi pendant une heure de temps. Et nous allons prendre le livre de Jean, Jean euh, 11, à partir du verset, à partir du verset 30. Du verset, 32, du verset 32 au verset 43. C'est un passage que nous connaissons tous et toutes. Euh, mais le Seigneur m'a donné de méditer sur ce passage là cette semaine. Donc je voulais faire un petit partage avant, avant qu'on ne continue. Donc c'est le livre de Jean, Jean 11, verset 32 à, à 43. Donc je lis la parole de notre Seigneur. Lorsque Marie fut... Pardon, lorsque Marie fut... Arrivée où, Jésus, où était Jésus et qu'elle le vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, le, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les, Ju, les Juifs dit Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disent Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne voyait-il pas, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Matt, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors. » Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu... Euh, quand j'ai pris ce, le Seigneur m'a donné ce passage, quand je l'ai ouvert le passage, mes yeux sont tombés sur les versets, le, le verset euh, mes yeux sont tombés sur le verset euh, 30, 38 qui dit Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Et je me suis dit ah, si, la, si la parole dit frémissait de nouveau, c'est qu'il a déjà, il a frémi. Une première fois. Et j'ai lu, et c'était au verset en, en plus en haut, qui dit, « Lorsque Jésus vit la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. » Jésus a frémi et il fut ému. Il fut ému, pardon. Jésus a été ému et il a frémi en son esprit. Nous savons que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Et lorsque, nous au travers de, de, de la vie de Jésus dans les évangiles, chaque fois que Jésus a eu à faire un. plusieurs fois, je dirais peut-être deux ou trois fois, quand Jésus a eu à faire un, un, un miracle, il a été épris de compassion. Nous le voyons dans dans, lorsqu'il a, il a ressuscité le, le fils euh, de la veuve de Naïm, dans, dans le livre de, de Luc 7, la Bible dit que Jésus est ému de compassion. C'est parce qu'il était ému de compassion pour la veuve qui venait de perdre son unique fils. Et il a dit, il a dit au, au jeune garçon, lève-toi. Et le jeune s'est levé et il est sorti de, de, de, de, de, de, de, sa, de la mort. Et encore dans le livre de Marc 6, 34, lorsque Jésus a vu le peuple, si vous m'entendez, euh, faites-moi signe parce que bon, je ne veux pas que ça se coupe encore. Donc Marc 6, verset 34, lorsque Jésus a multiplié le pain, et les, les, les morceaux de pain et les morceaux de poisson pour nourrir euh, 5000 hommes. La Bible dit que lorsqu'il a vu ce peuple qui était là languissant, fatigué, il a été ému, de, il fut pris de compassion. Quand il était ému, le terme c'est ému de compassion. Et il a multiplié le pain pour eux. Il les a nourris. Il les a nourris. Donc Jésus, lorsqu'il a vu Matthew et les juifs en train de pleurer, la Bible dit qu'il a été ému. Il a frémi en lui-même et il fut ému de compassion. Il était là, en tant que là, en ce moment, Jésus était en tant que Dieu. C'est en tant que Dieu qu'il a reçu, qu'il a vu Marie et ses personnes en train de pleurer, pleurer leur douleur, manifester leur douleur. Il a été touché en lui-même et il a, été, il a frémi en lui-même, il était ému. De voir que vraiment ce peuple, cette famille et ces personnes étaient affligées était totalement affligé. Et il a dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, il a vu, quand il a entendu, les gens disaient, « Mais quand il a pleuré, il a pleuré en tant qu'homme, parce qu'il était aussi homme, il a pleuré son ami, c'est le verset le plus court. Il a pleuré son ami, il a manifesté que vraiment il était touché par la mort, alors que lui-même, Jésus, il avait dit auparavant que la maladie de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Mais Jésus a réagi, il a pleuré. Les gens ont dit, « Mais lui qui a ouvert les yeux, ne pouvait-il pas empêcher cela? Encore une fois, il a frémi encore en lui-même. Il, il a dit que, il était dit, mais qu'est-ce que ce peuple ne savent pas que moi je suis Dieu? Que l'esprit du Dieu vivant, le Dieu créateur est en moi. La Bible dit qu'au commencement était la parole, la parole était Dieu. La parole est avec Dieu, tout a été créé par la parole, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Et cette parole c'est Jésus et ce Jésus parole vivant est arrêté devant eux et ils disent, ils disent mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu ils voient ce peuple devant lui Jésus Dieu Dieu vivant mais les gens ne voient pas en lui ce dieu ils voient la chair ils voient Jésus comme un prophète et c'est pour ça qu'il frémit chaque fois que il voit il nous voit dans nos situations il voit comment comme il a vu le peuple qui était languissant, qui avait faim. Quand il nous voit dans nos situations, nous sommes totalement abattus. Jésus frémit. Mais il a vu une mate mate est venue se jeter à ses pieds. mate était désemparée. Il a dit, mais si tu étais venu. elle sait que Jésus guérit. Mais elle ne sait pas que Jésus ressuscite les morts. Elle ne sait pas. Pour elle, Jésus guérit seulement. Pour elle, Jésus ouvre les yeux des aveugles seulement. Pour elle, Jésus, Jésus, un quoi, peut-être, multiplie le pain et, le, et le, le poisson. Mais elle ne sait pas que Jésus est la vie lui-même. Elle ne sait pas que Jésus est la vie. Je, je, je sais pas que Jésus est la parole, la parole qui donne vie. Elle ne sait pas que Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes. matt ne sait pas que... Matt, pour Max, Jésus est juste un apôtre. Jésus est quelqu'un qui donne la parole. Jésus est quelqu'un qui... Parce que dans les autres passions, on dit qu'il venait, venait chez eux, elle est censée à ses pieds pour écouter. Mais elle ne sait pas que... Elle, elle, Jésus, mais elle ne sait pas que Jésus il est plus que... Celui qui ouvre les yeux, celui qui guérit les malades, celui qui soigne, qui guérit les lépreux. Il est plus que c'est pour cela que là son esprit, il a frémi en son esprit, l'esprit du Dieu qui en lui a été touché. Il a frémi, cet esprit a été touché de la même manière lorsque lorsque Marie a salué Elisabeth. La Bible déclare que l'enfant qui était dans le sein d'Elisabeth de, de, de, de, de, de a, a tressailli de joie. Parce que l'esprit qui était en, en Marie, puisqu'elle a été recouverte du Saint-Esprit, elle a conçu du Saint-Esprit, cet esprit a, a touché l'enfant, Saint-Jean-Baptiste, qui était dans le sein de sa mère. Et c'est de la même manière que Jésus a frémi. L'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu qui en Jésus a été touché par cette scène de voir Marie totalement affligée, pleurant, elle et les juifs. Et c'est comme ça quand Jésus nous voit, quand nous venons nous jeter à ses pieds. Quand nous venons nous jeter à ses pieds, quand nous venons le supplier, quand nous venons l'adorer, quand nous venons, venons l'adorer avec nos difficultés, nous venons l'adorer avec ce que nous portons dans le cœur, nous déposons toi à ses pieds, Jésus frémit. Et il est ému. Et nous savons que lorsqu'il est ému, le miracle suit. Lorsqu'il est ému, le miracle suit. Il ne peut pas être ému et puis il ne fera pas de miracle. Et Jésus a montré à Madine, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous, la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement multiplier les pains. La gloire de Dieu, ce n'est pas, pas seulement ouvrir les yeux des aveugles. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement rendre les lépreux purs. La gloire de Dieu, c'est au-delà, c'est donner la vie. Donner la vie en abondance, la vie dans tous les domaines de nos vies, la vie dans tout ce que nous portons, la vie dans nos mains, la vie dans nos pieds, la vie dans même la vie dans tout ce que nous portons, la vie dans tout ce que nous disons, la vie sur même nos lèvres. Jésus donne la vie parce qu'il est la vie. Et c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait manifester ce jour devant ce peuple. Il voulait montrer au peuple que lui, il était la vie, la vie qui vient de Dieu, la vie qui vient d'en haut. Il vit la vie qui vient d'en haut et nous, devons, nous ne devons pas nous arrêter dans notre temps d'adoration. quand Lorsque nous venons nous déposer devant lui, nous devons toucher, toucher notre Jésus. Nous devons le faire frémir, nous devons le rendre, nous demander de toucher en lui cette compassion. Toucher la compassion qui est en lui, qu'il soit ému de nous voir, qu'il soit ému de nous voir qu'il soit ému d'entendre nos voix, qu'il soit ému d'entendre notre adoration, qu'il soit ému d'entendre le son de notre parole, de venir à lui totalement nous abandonnons, parce qu'il est la vie. Et lorsque lui donne la vie, c'est la vie en abondance. Il dit, je ne suis... L'ennemi, le, le, le, il vient pour, pour voler, pour détruire, pour tuer, moi Je viens pour donner la vie, la vie en abondance. Et cette vie, c'est dans tous les domaines. Et en ce mois, ce premier jour de ce mois de juillet, le mois, le, le, le chiffre parfait. Le Seigneur, nous voulons que, la, que Jésus soit ému pendant ces 31 jours pour nous. Parce que nous savons, lorsqu'il est ému, c'est un miracle. C'est le miracle qui suit. C'est le miracle qui suit, le miracle qui, qui, qui dépasse notre, notre entendement. Matt ne s'attendait pas à ce que son, son frère ressuscite. Pour elle, il allait venir les consoler puis repartir. Mais Jésus a fait par sa, le son de sa voix. Il dit, « Lazare sort !» Et Lazare est sorti. Comment un quelqu'un qui est attaché peut marcher Ça m'a toujours... Je me suis dit, mais tout, quand je, je lis tout ce, toute cette partie, comment une, une personne, qu'elle soit morte ou vivante, qui est attachée peut marcher Mais Lazare était attaché. Les liens, les Lazar est marché, elle est liée, elle est Mais Lazare a marché, il est sorti. Lazare te dit que Jésus, il est au-delà de tout ce que nous pouvons. Comme la Bible le dit et tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il a marché, Gaza est sorti. Et nous aussi, nous devons croire. Comme si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, tu vois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Christ est en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Donc si nous croyons que Jésus est en nous, mais nous avons l'espérance de vivre une gloire, si nous croyons que Christ est vivant, que Christ est notre Seigneur, nous, nous disons qu'il est notre Dieu, nous proclamons qu'il est notre Dieu tous les jours, qu'il est notre Seigneur. Mais s'il vit en nous, c'est que nous, sommes, nous aspirons à cette gloire et nous verrons cette gloire. Nous verrons cette gloire. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie et dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans nos, dans nos familles, que ce soit dans, dans, dans, notre, dans tout ce que nous faisons. Dans la vie de nos enfants, de nos patries, de nos nations, nous verrons la gloire de Dieu. Et nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui dire que c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il est ce Dieu qui a frémi. Ce Dieu qui était homme devant ce, ce peuple, devant ses frères. Comme le prologue de Jean le dit, il, il, il est venu chez les siens mais les cieux ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté. Mais nous, à qui Dieu a fait grâce, nous l'avons reconnu par sa grâce comme notre Seigneur, comme notre Dieu, et nous allons l'adorer toujours. Nous devons ce premier jour nous déposer, déposer ce jour de juillet, parce que une chose est de proclamer, de faire des proclamations, et une autre chose est de de pouvoir activer ces proclamations, de pouvoir activer ces proclamations. C'est par la bouche que l'on nourrit son corps. Proverbe le dit. Mais c'est la bouche, c'est par la bouche que nous avons, nous avons proclamé. Nous avons aujourd'hui encore adoré pour que ces proclamations que nous avons laissées sortir hier, ou tout le temps, que, pour que, que ce soit comme une pluie, que ce soit les proclamations soit comme une, un nuage au-dessus de nos vies. Et qu'aujourd'hui, par notre adoration, que ces nuages deviennent des pluies pour descendre dans nos vies, pour affecter tous les domaines de nos vies. Une pluie abondante, une pluie abondante. Parce que le livre de Deutéronome 28 dit « Il ouvrira son bon trésor, le ciel, et fera venir sur nous la pluie. » Nous allons maintenant, dans l'adoration de ce soir, ouvrir, demander au Seigneur d'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour affecter toutes ces paroles que nous avons envoyées vers lui, et pour que ces paroles deviennent vérité, que ces paroles soient totalement dans nos vies, que nous puissions manifester pour dire « que j'ai entendu parler de lui, mais maintenant mes yeux l'ont vu, parce que voici ma bénédiction, comme le prophète l'a dit hier, que nous puissions donner nos témoignages, sur la plateforme, dis voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, oh Père nous te bénissons, ton amour, ta puissance, oh ta présence dans ma vie, oui ton amour Seigneur, ton amour, ô oh, ta puissance, ô oh, ta présence dans ma vie, ô oh, ton amour, Jésus, ton amour, oui, ta puissance, ô oh, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer, de tout mon être, car tu es mon Dieu. Oh Yahweh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh tu es mon Dieu, Ô oh, ton amour, ô oh, ta présence, ô oh, ta présence dans nos vies, ô oh, ton amour Seigneur, ton amour Yahweh, ta puissance, ô oh, ta présence dans mes vies, oh, ô ton amour Seigneur, ton amour, ô oh, ta puissance. Oui, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer encore. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de tout mon être. Car tu es mon Dieu. Oh, oh, oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon roi, car tu es mon roi, oh Seigneur tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Yeshua, Amashia. tu es celui-là qui entend ma voix quand je t'appelle, quand je t'appelle tu entends ma voix. Quand je te loue, tu entends ma louange. Quand je viens t'adorer, tu entends mon adoration. Quand je viens devant toi, Seigneur, tu m'entends et tu repois ma voix. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Oh, adoration à toi, Papa Yahweh. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de tout l'univers. Oh, Seigneur, tu l'es. Oh Yahweh, oh tu es le roi des rois, oh Yahweh, oui Seigneur tu es notre papa, oui tu es le Dieu qui siège dans la louange, oh t'adorer, oh mon Dieu, oui t'adorer, oh Père. Aussi. Oh si. Oh t'adorer. Oh mon Dieu. En ce premier jour, Seigneur, nous voulons t'adorer encore. Oh oui t'adorer. En ce soir, oh t'adorer. Tendre paix, Oui t'adorer. Ô oh, Père, ô oh, oui, T'as adoré, ô oh, mon roi, ô oh, t'adoré, ô oh, Jésus, huit adoré, ô oh, Yahweh, huit adoré, ô oh, mon Père, Ita oui, adoré, ô oh, Dieu, oui. Cabio, oh si yo, oh cabio, oh si yo, Cabio, oh si yo, oh cabio, oh si yo, oh si... oui Seigneur, c'est toi le roi des rois, tu es le Dieu créateur. Jésus, tu es la parole de Dieu, tu es ce peuple par ta, toi que nous avons été oh, racheté, tu nous as racheté pour Dieu. Tu as fait de nous, enfants de Dieu, tu as fait de nous oh, un royaume, comme l'Apocalypse le dit, un royaume, un peuple de sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, nous nous tenons devant toi. En tant que sacrificateur, nous sommes procédés devant toi. En tant que sacrificateur, nous venons à toi, toi qui es notre roi. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le sacrificateur des sacrificateurs, toi qui as offert ton corps, toi qui t'es livré sur la croix pour Dieu, pour nous, pour faire de nous enfants de Dieu, toi qui as fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire, proclamer avec, avec foi, que nous sommes, comme la parole le dit, que nous sommes... Nous sommes euh, co de la gloire de Dieu. Nous, sommes, nous avons pas cet héritage à cause de toi, par toi. Et nous ce soir nous ne pouvons pas, nous, te, nous voulons proclamer que parce que nous sommes co-héritiers et co-héritiers, nous prenons pour saisir encore ce premier jour de ce mois de nous venons saisir nos bénédictions. Lui, l'héritage qui nous, qui nous revient, la part d'héritage jusqu'à aujourd'hui que nous attendons, cette part d'héritage que nous attendons, cet héritage que nous avons pour lequel tu as souffert, nous non Jésus, ce soir, parce que tu veux que nous ayons pas cet héritage. Parce que tu veux, tu as dit, oui, Père, tout est accompli. Cet héritage est pour nous. C'est pour nous. pour c'est pas pour, pour d'autres personnes, mais c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Oui, Seigneur, ecclésiaste dit que ce n'est pas bon que les rois soient, les princes marchent à terre et que les esclaves soient sur les chevaux. Oui, ce soir, nous voulons renverser les choses. Nous ne voulons plus marcher à terre. Et puis, les, les, les esclaves seront c'est sur les chevaux, parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes cohéritiers de la gloire de Dieu et nous ne pouvons plus marcher oui, depuis les esclaves ceux qui n'ont pas part à l'héritage sont sur les chevaux et que ce sont eux maintenant qui, qui, qui dirigent c'est nous maintenant, nous voulons qu'il y ait ce renversement de situation parce que tu as payé le prix pour nous. Ô oh, Éternel, ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous glorifions ton nom. Ce soir, nous voulons posséder ce que tu as prévu pour nous. L'héritage de ce mois de juillet. Oui, l'héritage de ce mois de juillet. Ce chiffre parfait. Le mois parfait. Dieu, il est le, le chiffre parfait. Nous savons que le chiffre, c'était le chiffre parfait. Et nous voulons ce soir. Oh Jésus, te dit que nous sommes disposés Oh, je suis disposé « Assois fait que ton onction descend. » Oui, que par ton onction de ce soir, nous sommes disposés pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous sommes disposés pour recevoir, rentrer, nous rentrons dans ce mois de juillet. Seigneur, nous ne voulons pas dire comme chaque jour on dit. Moi, ce soir, nous voulons proclamer et dire que parce que tu dis tout ce que nous dirons avec foi. Si nous disons à la montagne, déplace-toi avec foi, cette montagne se déplacera. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, nous sommes disposés. Nous sommes disposés faire de descendre ton onction sur nous. L'onction qui brise le joug. L'onction qui qualifie. L'onction qui qualifie. L'onction d'enfant de Dieu. L'onction qui fait que même si nous vendons à locaux, cet à locaux est le à le plus prisé. C'est les gens qui t'erront dans tous les coins le coin du monde pour venir, vendre, pour venir acheter cet à loco. C'est cette onction-là que nous voulons. Nous sommes disposés, Jésus. Nous sommes disposés. Nous sommes qualifiés. Tu nous as qualifiés. Nous n'avons pas eu besoin de Facebook. Tu nous as qualifiés pour céder au poste de responsabilité. Tu nous as qualifié pour avoir, pour être devant. Tu nous as qualifié pour nous, pour nous asseoir à la table des grands. Tu nous as qualifié pour posséder nos possessions. C'est pour ça Père, au nom de Jésus, nous déclarons que nous possédons. Parce que maintenant nous les tes enfants, nous les princes héritiers, nous les princesses héritières, nous montons sur les chevaux et maintenant les esclaves descendent. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous sommes disposés. Oh, je suis disposé Sousi! Assoiffé que ton onction descende sur moi, oui, pour posséder mon héritage. Je suis disposé. Oui, assoiffé que ton onction descende sur moi, paix, oui, pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Depuis, Seigneur, je suis disposé. Oh, bien-aimé, tu vas, tu vas dire ce que tu veux, tu dis que tu es disposé. Et tu dis la raison pour laquelle tu es disposé. Tu vas dire je suis disposé, à assoiffé. Que ton onction, et tu diras ce que toi, pour lequel la chose pour laquelle tu es disposé, l'action pour laquelle tu es disposé, ce qui fait que tu dis au Seigneur que tu es disposé. Je suis disposé à soif et que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé.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 Les poids qui étaient possédés par nos ennemis. Ce soir, nous sommes disposés. Et par l'onction que tu répands sur nous, nous, nous chassons. Nous chassons ces esprits. Nous chassons ceux qui avaient possédé nos territoires. Nous chassons ceux qui avaient, qui avaient bloqué tout ce qui nous revenait. Au nom de Jésus, je suis disposé. Oh, assoiffé que ton onction descende sur nous. Oh, nous sommes disposés. Oui, assoiffé et que ton onction descend. Tout ce qui bloquait, que ce soit l'enfantement. Tout ce qui bloquait que ce soit le mariage, tout ce qui créait des difficultés dans le couple, nous sommes disposés, Seigneur, à soi faire pour recevoir l'onction, l'onction qui brise le joug de tout ce qui est dispute dans les couples. Nous sommes disposés pour recevoir la guérison. Nous sommes disposés pour briser le joug de la, guerre, le joug de la maladie. Quel que soit le nom de la maladie, même si c'est une maladie dite incurable, une maladie qui est proclamée comme incurable, une maladie qu'on déclare, oh une fois que cette maladie c'est fini pour toi, une maladie qui est proclamée, oh, on ne peut pas la guérir on ne peut pas guérir de cette maladie on ne peut que te soulager nous sommes disposés nous sommes disposés à soifer recevoir l'onction qui guérit les malades. L'onction qui guérit les malades. L'onction qui vient avec l'esprit des quatre vents pour recevoir la vie. Oui, Seigneur, tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Tu l'as appelé. Tu dis Lazare, sort. Et nous sommes disposés pour recevoir l'onction qui nous fait sortir des tombeaux. Tu nous fais sortir des tombeaux. Parce que tu as dit dans le livre d'Ézéchiel de, de 37 que j'ouvrirai vos sépultres. Je vous ferai sortir de vos sépultres. Oui, Seigneur, c'est pour ça que ce soir, nous sommes disposés pour recevoir l'onction qui ouvre les sépultres qui ouvre les sépultes pour nous faire sortir de tous les lieux de mort, de tous les sépultes de mort. Père, que ce soit nos, nos, notre enfantement, que ce soit nos, nos, nos, nos, nos diplômes, les, les cours que nous faisons, que ce soit nos entreprises, que ce soit nos ministères, les études de nos enfants ou époux-épouses, que ce soit nos ministères, que ce soit nos finances, que ce soit tout ce qui nous a été ravis, que ce soit les contrats été ravis. Seigneur, nous sommes disposés à pour recevoir l'onction pour récupérer. C'est le moment, c'est le mois de la récupération, le mois de récupérer, récupérer tout ce qui était volé, de repossession, de reprendre notre, notre, notre, notre, notre, notre position de gloire, notre position de gloire. Oui, Seigneur, la gloire est pour nous parce que tu dis en nous, nous sommes disposés au nom de Jésus. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés, nous sommes assoiffés pour montrer que tu es à avec nous. nous sommes à pour montrer que notre Dieu, il est puissant. Ils ne diront pas, mais où est donc leur Dieu leur Dieu ne voit-il pas? Oh, notre Dieu voit quand il a créé les yeux. Notre Dieu voit quand il a créé la bouche. Il, il, il, il, il, il entend. L'oreille vient de lui. Oh, nous sommes disposés pour manifester la gloire de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous sécurisons tout ce que nous avons possédé depuis ce jour. Oui, tout ce que nous avons possédé depuis ce jour, depuis ce premier jour, depuis l'aurore de ce premier jour, de ce mois de juillet. Nous allons bientôt rentrer dans le deuxième jour. Et nous te savons que ce que nous avons possédé, ce qu'ils n'avons pas pu posséder, nous possédons encore jusqu'à ce que Seigneur, nous puissions totalement dire, voici ce que j'ai récupéré, voici ce que mon ennemi m'avait pris, voici ce qui m'était bloqué, mais voici ce que le Seigneur m'a permis de récupérer au nom de Dieu. Parce que la Bible dit, la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, sauf les violences en en part. Oh, nous sommes violents par la grâce de Dieu. Nous sommes violents et violents par l'onction de notre papa. Nous sommes violents par la puissance, par Jésus qui vient en nous. Il dit, je vis, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je suis avec vous, celui qui est avec vous est, en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes violents et violentes pour posséder ce que l'ennemi nous a pris. lui ne seront plus mal nous ne serons plus humiliés, même s'ils ont mis sur nous un esprit de disgrâce. La disgrâce a été lavée par le sang de l'agneau. Nous possédons nos possessions. Nous récupérons la grâce. Le somme, le somme, le somme 23 dit grâce et bonheur nous accompagnons tous les jours de nos vies. Et c'est ce, ce qui se manifeste, ce que nous proclamons tous les jours dans nos vies. Ce mois de tous les 30, 31 jours de ce mois, parce que le premier n'est pas encore fini, tous les 31 jours de ce mois de juillet, grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours. Grâce et bonheur nous accompagnons tous les jours. Grâce et bonheur nous accompagnons au nom de Jésus. Le livre de Prologue de Jean dit nous avons reçu grâce pour grâce. Nous avons reçu grâce pour grâce. Je déclare Père au nom de Jésus, nous appuyons sur ta parole. Cette parole que tu honores, ce n'est pas ma parole. Père, ma parole ne vaut rien. Ma parole n'est rien. Mais c'est sur ta parole que nous appuyons ce soir. Nous disons Seigneur, sur cette plateforme, nous appuyons sur ta parole. Nous disons, la Bible déclare que nous avons reçu grâce pour grâce. Père, en ce mois de, ju de juillet, nous recevons grâce pour grâce tous les jours. Tous les 31 jours. Grâce pour grâce. Dans notre sommeil, tu viendras nous réveiller. Tu diras, lève-toi. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur va Lève-toi. Le Seigneur veut te bénir. Quel que soit le lève-toi. Et lorsque tu entendras cette Parole, oh adorateur, adorateur, ne reste pas couché, ne reste pas couché parce que c'est le moment où le Seigneur veut te bénir ce lorsque tu entendras dans ton cœur, lève-toi tu entendras peut-être à deux heures du matin, 1h du matin, une heure bizarre tu vas te lever, dès que tu as pensé que c'était l'urine, mais c'est le Seigneur qui te dit, va et prie parce que je veux te bénir je veux te bénir, nous devons être aux aguets, nous devons être vigilants, nous devons être prêts pour recevoir la bénédiction, comme le, le prophète l'a dit hier il y aura des moments, des, des moments difficiles mais nous devons, nous devons dire que nous, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur et nous devons être prêts à des heures bizarres, le Seigneur va nous réveiller va nous réveiller, va et prie va et prie parce que c'est l'heure l'heure maintenant, comme nous, nous allons être comme les, les, les, les autres vierges qui avaient de l'huile dans leur, dans, leur, dans leur lampe nous devons avoir cette huile dans notre lampe à n'importe quel, le Seigneur va nous réveiller en ce mois de juin, pour te dire lève-toi va prier, lève-toi positionne-toi, va louer oui. va te coucher, et va te coucher contre le sol, parce que je passe parce que je passe, soyons aux aguets ne fermons, ne dormons pas profondément ne dormons pas profondément car le Seigneur veut nous bénir le Seigneur va nous bénir, mais c'est à nous de nous disposer, de nous disposer pour être là pour être là, lorsque le Seigneur donnera le temps, Qui dira, il viendra doucement il te dira, une seule parole. il ne va pas la répéter, c'est l'ennemi qui répète, qui répète, qui répète pour nous effrayer, mais le Seigneur parle une seule fois, il dit une seule fois, et lorsque tu entendras, lorsque tu entendras, mets-toi, dis Seigneur me voici, et lui tu laisseras le Seigneur faire, tu laisseras le Seigneur faire, parce que c'est comme cela, et nous devons être aux aguets, nous devons garder l'huile dans nos lampes, nous devons garder l'huile, nous devons dormir, mais de manière de... pas profonde, parce que le Seigneur, il se tient là, il dit je frappe. Tu frappes, Si tu m'entends et tu m'ouvres, je viens et le Seigneur va frapper à nos portes pour nous bénir. Mais nous devons être prêts, nous devons être prêts à recevoir cette bénédiction, à nous disposer à dire Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, parle ta servante, écoute. Seigneur, me voici, parle ton serviteur, écoute. Je veux recevoir cette bénédiction, je veux t'expérimenter, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter des temps prophétiques Des temps prophétiques Des temps prophétiques Lève-toi car je veux te guérir Lève-toi car je veux te bénir Lève-toi parce que je veux t'instruire Lève-toi parce que je veux t'envoyer Je veux t'envoyer vers telle personne Je veux que tu aies annoncé telle chose C'est comme ça le Seigneur va agir Ça peut ne pas être une instruction pour toi Mais ça peut être pour quelqu'un Parce que le Seigneur veut se servir de toi Pour bénir quelqu'un Le Seigneur veut se servir de toi Pour toucher quelqu'un pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te rendons grâce. Oh, notre Dieu, tu es puissant. Oh, notre Dieu, tu te choisis qui tu veux. Tu te choisis le meurtrier. Tu te choisis la vue. Tu choisis qui tu veux pour faire ton œuvre. Parce que tu veux, si tu prends les plus, les plus sachants, si tu prends les plus savants, ils diront que c'est leur propre connaissance. C'est pour ça que tu prends qui tu veux. Parce que ta gloire doit te revenir. Oh, nous te bénissons, nous te levons Oh, merci Seigneur, Alléluia Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire Parce que ce temps, lui, peut-être l'ennemi ne voulait pas que nous puissions avoir ce temps Mais tu as permis, et nous voulons chanter un dernier cantique Avant de nous, de nous, de nous séparer, pour dire au Seigneur Oh, que nos yeux verront sa gloire Oh, Rakamba Kendeko, Oh, Rakamba Shiri, de kindaku, rakamba shiri. Oh, Rakamba Shiri. Oh, t'as dit à Lazare, sort du tombeau, sors du tombeau. Oh, oh, Rakamba Shiri, de kindaku, rakamba shiri. Oh, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à notre Jésus. à lui, tout est possible. Oh! Oh! Seul peut tout, Jéhovah. Oui, toi seul peut tout, Seigneur. Dieu de miracles, Yeshua. Oh, Seigneur. Toi seul peut tout, Jéhovah. Oui, tu peux tout, Seigneur. Oui, Dieu de miracle, Yeshua. Oh oui, toi seul peut entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le vœu de ses mains. Yeshua, Amachia, nous chantons déjà pour notre miracle. Nous chantons déjà pour notre proclamer la Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons ce que nous allons dire. Comme oh, mes yeux ont vu. Oh, les œuvres de la main de Dieu. Nous proclamons notre victoire. Oh, allez de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le vœu de sa mère. Yeshua, Amashia. Oh oui, Seigneur. Toi seul peux tout. Jéhovah, oh Seigneur. Dieu de miracle, Yeshua. Oh, toi seul peux tout, Jéhovah. Oh Seigneur. Dieu de miracle, Yeshua. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps. Oui, nous proclamons notre victoire. Car tu es le Dieu qui proclame sa victoire avant le combat. Tu es le Dieu qui proclame la victoire. Donc nous aussi parce que nous sommes. Tu nous as créé. Tel tu es, tel nous sommes. Nous aussi nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre possession ce jour. Nous proclamons que ce jour de juillet. Ju ju ce mois est notre mois de possession. Dans le nom puissant de Jésus. Lui Seigneur, toi seul peux tout. Oh, toi seul peux tout. Oh, nous te bénissons. Oh, Rakamba shiri, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Quand tu interviens. Oh, nos vies sont transformées Tu transformes la vie de, de tes enfants sur cette plateforme Oh, oui, cette plateforme les, les, les témoignages, les témoignages Les témoignages affluent Les témoignages affluent Parce que tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires Oh, nous te bénissons Merci Seigneur, merci Oh, Yeshua Yeshua, Mashiach Oh, Yeshua, Mashiach Oh, lorsque nous t'appelons Tu entends, tu réponds tu repends, tu réponds, tu réponds, tu repends. Tu réponds. Oh Toi, ce, ce, tout, au oh Seigneur, nous te disons merci, Alléluia. Alléluia, adorateur, adoratrice, nous voulons bénir le Seigneur pour sa fidélité encore en son nom. Il nous a permis de nous connecter après quelques moments de, de, de, de je ne sais pas pour quelle raison, mais nous bénissons son tout ce qu'il fait, bon, nous bénissons son nom, parce que il a permis ce qu'il voulait, il a fait ce qu'il voulait, le message qu'il voulait nous donner, il nous a donné ce message pour nous fortifier, pour nous, pour nous dire que ce mois, nous devons nous attendre à lui. Comme nous l'avons toujours, mais avec encore plus d'insistance et de persévérance. Père, nous te disons merci. Sois élevé Papa Yahweh, sois glorifié pour ce temps, sois adoré. Toi seul peux tout. Je proclame Seigneur, je prophétise ce que tu peux et tu feras encore. Tu nous parleras dans nos songes, tu nous parleras de manière audible, tu nous parleras dans nos cœurs, tu, tu, tu, tu te feras entendre par nous, par la, le moyen que toi-même tu te choisiras. Et nous nous, sommes, nous, nous disposons pour t'entendre, par la, par la puissance, l'assistance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Sois élevé Père, sois glorifié, sois magnifié, Alléluia au nom de Jésus, que nous avons prié, adorateurs, adoratrice, que le Seigneur nous garde, qu'il sécurise nos nuits, qu'il bénisse nos maisons, qu'il soit une colonne de feu autour de nos maisons et des membres de nos familles, les personnes qui prient pour nous, pour qui nous prions, et qu'ils soutiennent tous ceux qui, qui, en ce moment, traversent des moments de, de séparation, de douleur, de deuil, de maladie, qui nous fortifient dans le puissant nom de Jésus, que le Seigneur nous garde, et demain encore, nous nous retrouvons encore demain, par la grâce de Dieu, pour un autre temps, avec une autre adoratrice, un autre adorateur, au nom de Jésus, gloire à Jésus, excellente nuit, excellente nuit, bye bye, good night, merci Seigneur.